Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la série De Unity à Godot. Alors on avait euh, précédemment créé euh, un petit effet euh, parallaxe, on avait pu voir combien c'était facile avec euh, Godot de euh, gérer tout simplement le parallaxe et effectivement c'est vraiment bien fichu parce qu'on n'a vraiment pas de soucis pour gérer ça. Euh, maintenant on va s'intéresser à la création d'un obstacle, on va dire d'un ennemi mais on va vraiment démarrer tout doucement parce qu'on va devoir apprendre à gérer la collision et vous allez voir que là bah, c'est pas la même histoire qu'avec Unity. Alors c'est un concept c'est un petit peu euh, différent au niveau de l'utilisation. Et euh, on va voir ici une façon de faire, parce qu'il y en a plusieurs. Je reviendrai là-dessus ensuite. Donc avant toute chose, on va créer euh, notre petit ennemi. Donc pour ça, on va aller au niveau du nœud principal. On va ajouter un nœud enfant et on va créer un nœud 2D. Alors ce nœud 2D, euh, je vais le renommer ici Spike. Alors pourquoi Spike Parce que regardez, au niveau... Des sprites que vous avez importés, et si ce n'est pas le cas, vous en prenez un autre, mais c'est pas grave. Ici, au niveau de Kenny Platformer Redux, j'ai un dossier Tiles, et dedans, j'ai un sprite qui s'appelle Spike, qui est parfait, qui est ici, comme vous pouvez le voir, des petits pics. Et donc, on va ajouter maintenant un enfant qui va être de type Sprite, évidemment. Alors, on va bien le mettre en fond du Spike, et on va glisser notre texture dedans. Alors, oups, voilà, on sélectionne avant. Et on glisse notre texture dedans donc on peut voir ici que c'est en haut alors ce que je vais faire je vais loquer tout de suite pour pas être embêté et je vais prendre ici ça et je vais le mettre là alors on peut voir qu'il y a une taille un petit peu grande à mon goût moi je trouve que c'est un peu trop grand après vous faites tout ce que vous voulez mais moi je vais prendre le sprite et je vais modifier un petit peu sa taille évidemment maintenant on va ajouter un nœud enfant au spike qui va être de type Kinematic Body 2D. Alors, c'est comme dans Unity, sauf que c'est un objet statique, on va dire, quelque part. Euh, ensuite, ça c'est obligé pour détecter la collision. On va ajouter un nœud enfant parce que ça nous demande un collider. Donc ici, on va mettre un collider classique qui est un Collision Shape 2D. On va régler la shape en rectangle. Et on va venir maintenant bah, le positionner correctement sur notre objet. Voilà. Pour pouvoir avoir de la collision donc si maintenant je lance tout ça on devrait pouvoir observer que j'ai bien de la collision voilà et euh, c'est parfait donc euh, ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est gérer euh, comment on peut euh, bah, comment ça marche la collision avec euh, avec godot Et vous allez voir que là c'est un peu différent quand même donc on va gérer ça au niveau de notre script de player euh, on va alors ici, je sais pas, je veux dire, oui, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas très grave. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Rappelez-vous, on déplaçait notre player en définissant ici sa velocity en utilisant move and slide. En fait, dans Godot, vous avez la possibilité d'utiliser deux méthodes, move and slide et move and collide. Alors il y a euh, des différences au niveau des deux, même si pour le moment elles ne sont pas euh, pour moi très évidentes. Mais Move and Slide, euh, si j'ai bien compris, va permettre de détecter plusieurs collisions. Et il va être utilisé en règle générale plutôt dans les jeux platformers parce qu'on peut avoir plusieurs collisions. Move and Collide, euh, bah, ça va être, euh, ça va renvoyer un, un, rigide, euh, un objet automatiquement, un Kinematic Collision de mémoire. Et euh, vous pouvez l'utiliser dans votre code dans le code, alors c'est un peu différent alors je vous avoue que move and collide est un peu plus simple mais comme on est parti avec du move and slide on va l'utiliser, de toute façon vous allez devoir le faire aussi donc on va voir comment on peut gérer maintenant cette collision donc on va mettre ici collision euh, et on va euh, bah, gérer ça alors euh, pour utiliser la collision on va devoir faire euh, utiliser ce qu'on appelle get slide count parce qu'on utilise le move and slide. Donc en fait, getSlideCount, ça veut dire, ça va renvoyer en fait le, le, le, les collisions. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc du coup, on va faire une boucle fort. Donc on va dire tant que i est égal à 0 et tant que i est inférieur à, et là on va aller chercher la méthode getSlideCount, euh, pardon, le nombre de, colli de, de, de, de, de collisions. Et on va l'incrémenter, on va tous les parcourir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement décorer, dé déclarer une variable. Donc on va faire un var et on va l'appeler collision, cette variable. Et en fait, on va dire qu'elle est égale à get. Et là, on va aller chercher slide collision. Et on va devoir mettre un index qui va être le i, tout simplement. Donc j'ai défini cette variable. Alors maintenant, si je veux tester comment ça marche, je vais faire un gd.print, par exemple. Et je vais dire euh, ici, euh, collision. Alors on va le mettre en français avec. Voilà, et on va faire un, euh, une concaténation et on va devoir aller chercher donc le ça va être le collision.collider mais en fait on doit récupérer le nœud donc pour ça on va devoir le caster alors je trouve qu'il y a beaucoup de castes quand même avec ça donc on va le caster en type node euh, pour pouvoir ensuite euh, récupérer alors que je ne dis pas de bêtises ici on referme voilà si je fais un point Name. Alors non, j'ai encore fait une bêtise, il me manque, il me semble ici, une parenthèse, voilà, je casse, je casse, voilà, c'est ça. Et ici, je devrais voir maintenant la propriété euh, name, voilà. Donc ça me permettra ici de vous montrer qu'on va avoir beaucoup de collisions. Donc j'enregistre le script et on retourne dans euh, Godot. Donc on relance la scène, on va voir ce qui se passe. Et on peut voir ici que j'ai collision avec TileMap, TileMap, TileMap. Si je saute sur mon truc, j'ai bien collision avec KinematicBody2D. Donc on peut voir qu'en fait les détections, il euh, y a plein de collisions comme vous pouvez le voir hop, à chaque fois. Euh, et ici euh, j'ai même un petit message en rouge, Output, euh, Overflow, alors je vois pas trop. Mais bon, pas très grave. En fait nous on ne veut pas détecter tout le temps, mais on peut voir qu'il y a tout le temps de la collision. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est détecter quelle collision. Alors très simple hein, encore une fois. Hein, j ici j'utilise euh, une boucle pour le nombre de collisions. GetSlineCount me renvoie le nombre de collisions en permanence. Rappelez-vous que je suis ici dans le physique process, donc ça tourne. Euh, et donc ici, euh, alors du coup, on pourrait même ici, il me semble, alors le type, parce que j'aime bien utiliser. Alors c'est pas Rigid Body. Alors il me semble que euh, vous l'avez ici, voilà, c'est un Kinematic Collider. Kinematic Colli Collision 2D. Voilà. Donc comme ça, ça nous permet d'utiliser vraiment la variable. Alors je sais, ne je sais pas si vous avez vu, mais si vous regardez la documentation officielle de Godot, en GDScript, on utilise toujours var, parce que c'est dérivé du Python, et euh, le Python euh, n'est pas un langage fortement typé, donc on peut euh, ne pas forcément déclarer euh, des variables. En fait, enfin, euh, on doit déclarer des variables, mais le type var va souvent être utilisé. Euh, avec le C-Sharp, on peut l'utiliser à l'intérieur des méthodes, mais pas en global, et donc euh, bah, voilà, c'est intéressant d'utiliser comme ça. Donc en fait... On boucle sur tous les, les collisions. Et ici, dans la variable collision, qui est de type Kinematic Collider, on récupère euh, les informations de la collision I, enfin au moment T, en gros. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vérifier euh, si euh, c'est l'objet Spike. Et pour ça, dans Godot, vous avez la possibilité, si vous allez au niveau du, du Kinematic Body 2D, parce qu'on a pu voir qu'on rentrait bien en collision avec le Kinematic Body 2 je vais remonter ici pour qu'on le voit, voilà, mais on peut voir que j'ai bien le Kinematic Body 2D, donc c'est avec lui qu'on rentre en collision. Donc on va aller au niveau du node, et on peut voir ici qu'on a des signaux et des groupes. Et les groupes, ici on va ajouter un groupe, on va l'appeler Spike, et on va l'ajouter. Alors c'est quoi ces groupes bah, C'est en fait un petit peu l'équivalent des tags avec Unity. Alors vous pouvez les définir dans le code, mais là ça m'aurait obligé à créer un script pour le Spike. C'est-à-dire qu'au start, j'aurais dû euh, définir dans le code que ça pouvait euh, tout simplement être ajouté et faisait partie d'un groupe. On aurait pu faire un add group, voilà. Et, euh, bon. Donc là, je le fais directement ici, c'est un peu plus simple. Donc maintenant qu'on l'a identifié, bah, on va pouvoir utiliser ça dans notre script ici de player. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah, On va dire ici tout simplement si... Et là, on va reprendre ici notre petit cast. D'ailleurs, je vais prendre ça avec... Mais on ne va pas utiliser le nom, parce que justement, le nom, ce sera assez embêtant. Ici, on va faire, on va tester et on va dire si « is in group ». Voilà. Et là, on va tout simplement, comme un tag, vérifier que euh, c'est bien le groupe « spike ». Pardon, Alors, encore une fois, il faudra pas se tromper. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire bah, Maintenant, je vais faire une opération. Et maintenant, bah, je vais par exemple faire tout simplement un « gd.print ». Aïe, aïe, aïe, voilà, comme ça. Donc, on va tester pour voir si ça marche. Donc, on retourne dans Godot. On relance la scène. Et là, on peut observer que j'ai rien qui est déclenché quand je suis sur le Time Maps. Par contre, si je saute dessus, aïe, aïe, aïe, aïe, voilà. Et on peut voir que ça défile. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, bah, on va faire un petit effet très simple. Pour le moment, on ne va pas trop se compliquer la vie. Mais on peut voir qu'on a réussi à gérer la collision. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici euh, redéfinir la Velocity point y, on va pas faire quelque chose de compliqué et on va dire qu'elle est moins égale, par exemple, on va le faire sauter en fait notre période 2000, tout simplement. Alors si je lance la scène, on devrait observer le résultat. Voilà, je saute dessus, aïe, aïe, aïe, voilà. Et par contre, il va y avoir un petit souci si je le prends en courant. Ouh, je décolle. Alors ça c'est pas bon parce que vous pouvez voir que, euh, enfin, ça pourrait être un effet que vous voulez, mais moi je trouve pas ça terrible. En fait, ça c'est dû tout simplement ici à la vélocité existante sur euh, y donc ce qu'on peut faire juste avant c'est faire carrément un vélo vector velocity on va définir la velocity on va dire qu'elle est égale à vecteur 2.0 en fait ça on le fait aussi dans unity quand vous devez faire un genre un jeu, un jeu style euh, Uh, Flappy Bird quand vous lui faites faire un add force avec le saut, bah, on, on vient redéfinir euh, la vélocité. Bon, ici c'est à peu près le même principe. Donc on retourne maintenant dans euh, tout simplement dans Godot pour voir si ça fonctionne. C'est parti, on relance la scène de jeu. Et maintenant si je saute dessus, on peut voir que ça fonctionne bien. Voilà. Donc là maintenant ce sera à nous de gérer ensuite par exemple avec une elf bar, mais on peut voir qu'on a ici euh, un ennemi, enfin euh, un ennemi, un pseudo-ennemi, un, un spike. On va pouvoir positionner c'est à dire qu'on va pouvoir en mettre plusieurs euh, sur la scène ce qui va me permettre de vous montrer quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas encore vu c'est que si je duplique ce spike on peut voir que j'ai bien un spike 2 mais en fait les sprites le sprite n'a pas suivi euh, en fait on avait pu voir que de toute façon si on viendrait à modifier maintenant euh, ça il ça, y aura un souci donc ce qu'on va faire c'est pas du tout ça en fait on va dupliquer ici on va supprimer ça on va faire un clic droit et on va euh, dire qu'ici, on veut sauvegarder la branche comme une scène. En fait, on sauvegarde le nœud comme une scène. Parce que les préfabs dans Godot, ce sont des scènes. Donc je fais ça. Ici, ça me propose Spike. Bon, c'est bien, je l'enregistre comme ça et on peut voir que j'ai bien la scène qui est là. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est supprimer ça. Et je vais pouvoir maintenant glisser des spikes dans ma scène. On peut voir que j'en ai un ici. Alors, il est où Je ne le vois pas. Euh, on va dézoomer il me semble qu'il va être un petit peu là où, où il, est, il est là en dessous voilà enfin ça dépendra au moment où vous le mettez au niveau de votre scène mais vous pouvez voir que maintenant vous pouvez les ajouter comme ça autant que vous voulez voyez je peux en mettre où je veux et c'est euh, comme ça que ça va fonctionner donc par exemple je vais en mettre un là et euh, je vais mettre encore un objet spike ici voilà et je vais le mettre bah, par exemple ici voilà donc on peut voir ici que j'ai bien euh, mes spikes ici j'en ai plusieurs euh, mais ils sont euh, tout simplement sous forme de scène, comme vous le voyez. Donc, euh, ce qu'on va faire, alors là, ils sont enfants, alors je ne pense, je pense, je pense pas que ce soit très gênant, mais en tout cas, ici, on aura plusieurs spikes, on peut voir qu'on en a bien un ici, et si on avance, on en a bien un là, voilà, qui est positionné là, et je devrais en avoir un là, voilà. Vous voyez, qui est assez intéressant celui-là, parce que si je me pique dessus, hop, voilà, et voilà. Donc, il y a encore pas mal de choses à voir, mais on a créé ici notre premier ennemi, notre premier spike, on va dire, euh, ce qui est assez intéressant, alors par contre celui-ci m'intéresse peu, alors je vais sortir ces deux là, euh, bon, je sais pas comment on va le descendre en dessous non, on va mettre comme ça les spikes ici et celui-ci je vais l'enlever on a deux spikes dans notre scène qui sont un peu plus loin mais en tout cas le principal étant de voir comment ça fonctionnait donc vous avez vu ici euh, que bah, on pouvait gérer euh, la collision alors pouvoir, voir que c'est un peu différent hein, quand même au niveau euh, du script euh, là on est euh, un peu dépaysé quand même parce qu'ici euh, au niveau de, de la collision euh, nous on a l'habitude avec nos méthodes euh, de, de, de callback alors on va voir que ça existe aussi on va devoir utiliser d'autres nœuds pour ça il ya plusieurs façons de faire mais ici je voulais vous montrer une façon simple et qui en adéquation avec ce qu'on a vu jusqu'à présent et euh, bah, vous pouvez voir que c'est pas si compliqué que ça mais il faut quand même euh, changer un petit peu de, de, de, de vision des choses quand on vient d'unity euh, pour gérer la collision c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil euh, on n'a pas d'événement qui se déclenche en tout cas ici avec la méthode move and slide on est obligé de faire une boucle sur tous les collisions pendant